Fraction décimale périodique. De quoi il s'agit Si nous avons, par exemple, 27 sur 100, ça n'est une, une fraction décimale. Elle est décimale. Pourquoi Parce que le dénominateur, c'est une puissance de 10. Cette fraction s'écrit, bien sûr, 0,27. Alors... Qu'en est-il des fractions décimales périodiques Je prends cette forme-là sous forme d'écriture décimale et je m'imagine que j'ai 0,37, 37, 37, 37 à l'infini. C'est une écriture décimale avec 37 comme période. C'est pour ça que 37 est appelé... La période de cette écriture décimale ou de cette fraction décimale. Alors est-ce que, est qu'on peut trouver une fraction comme celle-ci qui représente exactement cette écriture Je vous annonce que ça c'est égal à 37 sur 99. Vérifions Alors, 37 divisé par 99 égale 0,37, 37, 37, 37, 37, 4. Le dernier 4, c'est bien sûr l'arrondi à la place du 3. Voilà, vous avez la preuve par la calculette. Bien sûr, vous aurez pu poser cette division pour trouver le même résultat. Est-ce que vous avez trouvé une règle? Est-ce que vous pourriez me dire une conjecture quoi? Combien en forme de fraction serait de 231, 231, 231, à définir. la période c'est 231, je l'écris au numérateur et en bas comme numérateur, comme dénominateur, j'écris autant de 9, combien il y en a comme chiffre ici, il y a 3 chiffres, 3 9, voilà la règle de transformer une fraction décimale périodique en fraction ordinaire, comme on dit. Bien sûr, il y a pire. Il y a 0,2, puis 32, 32, 32 à l'infini. C'est ce qu'on appelle fraction décimale périodique mixte. Mixte, pourquoi mixte Tout simplement parce qu'il y a le 2, qui apparaît une fois et puis à 32, 32, 32, cette écriture on peut la noter 0,2 et puis 32 entre parenthèses pour signifier que 32 se répète à l'infini. Je vous donne la formule, à vous de vérifier que cette écriture est égale à 232, autrement dit j'écris tout ça, moins 2, c'est-à-dire la partie non périodique sur deux chiffres de 9, parce qu'il y a deux chiffres en période, comme tout à l'heure, et puis un zéro pour la partie non périodique. De même, 0,417777, etc., qui est égal et qui ture 41 qui ne bouge pas, et puis le 7 qui se répète à l'infini, c'est égal, qu'est-ce qu'on est, que est que là-haut Comme ici, 417, moins, qu'est-ce qu'on soustrait La partie qui n'est pas période, 41. Combien de 9 Un seul. Combien de 0 2 vous pouvez vérifier à la carte et maintenant la démonstration pour 037 37 37 37 à l'infini. disons que ce nombre est égal à a. Et on va chercher A sous forme d'une fraction. Si ça est égal à A, en multipliant les deux membres par 100, la virgule se déplace de deux crans. On obtient à gauche 37,37,37, 37, 37, etc. À l'infini, toujours. Égale 100A. Pourquoi j'ai multiplié par 100 afin que j'obtienne après la virgule, comme vous constatez, exactement le même nombre d'avant. Exactement. Ça, c'est exactement ça. Autrement dit, le premier membre, ça veut dire 37 plus 0,37, 37, etc., égale 100 a. Et ça, regardez bien, ça c'est a. Du coup, cette équation devient 37 plus A égale 100 A. En passant A dans l'autre membre, 37 égale 100 A moins A, 99 A. Du coup, A égale 37 sur 99, ce qui était annoncé tout à l'heure. Bien sûr, on peut faire une même démonstration en cas général ou pour une fraction décimale périodique mixte.